Dans cette vidéo, nous allons définir la notion d'air d'une figure et l'appliquer aux deux cas importants de l'air d'un carré et de celle d'un rectangle. Par définition, l'air d'une figure est la mesure de sa surface dans une unité d'air. L'air d'une figure exprime donc le nombre d'unités d'air qu'il faut pour recouvrir la surface de cette figure. Appliquons cette définition au calcul de l'air du polygone suivant et choisissons le rectangle vert comme unité d'air. L'aire de ce polygone est le nombre de rectangles verts nécessaires pour recouvrir ce polygone. Comme l'illustre cette diapositive, on voit qu'il faut 7 unités, représentées ici en vert et en blanc, et une demi-unité supplémentaire, figurée ici en rouge, pour recouvrir la surface de ce polygone. Autrement dit, l'aire de notre figure est 7,5 unités. Voici un second exemple pour lequel on choisit le triangle bleu comme unité d'air. L'air de ce polygone est, par définition, le nombre de triangles bleus nécessaires pour recouvrir ce polygone. Comme l'illustre cette diapositive, on voit qu'il faut 13 unités, représentées en bleu et en blanc, pour recouvrir ce polygone. Autrement dit, l'air de notre figure est 13 unités. Afin de poursuivre sur cette notion, il est temps de rappeler que l'unité légale d'air est le mètre carré. C'est l'air d'un carré de 1 mètre de côté. De la même manière, on peut définir le centimètre carré, qui est l'air d'un carré de 1 cm de côté. Utilisons les définitions vues dans ces vidéos pour calculer l'air d'un carré de 4 cm de côté. Comme on le voit, il faut 16 carrés de 1 cm carré d'air pour recouvrir le carré initial. Autrement dit, l'aire d'un carré de 4 cm de côté est 16 cm. Le dessin illustre que 16 cm peut s'obtenir comme produit de 4 cm par lui-même, c'est-à-dire comme le produit du côté du carré par lui-même. En généralisant cette démarche, on peut retenir que l'aire d'un carré est égale au produit de la longueur de son côté par elle-même. Elle peut aussi se noter côté au carré. De la même manière, calculons l'air d'un rectangle de longueur 4 cm et de largeur 3 cm. Comme on le voit, il faut 12 carrés de 1 cm d'air pour recouvrir le rectangle initial. Autrement dit, l'air du rectangle de dimension 4 cm et 3 cm est 12 cm. Le dessin illustre que 12 cm² peut s'obtenir comme produit de 4 cm par 3 cm, c'est-à-dire comme le produit de la longueur du rectangle par sa largeur. En généralisant cette démarche, on peut retenir que l'aire d'un rectangle est égal au produit de sa longueur par sa largeur. Concluons cette vidéo en rappelant que l'aire d'une figure peut toujours se déterminer par découpage de celle-ci en éléments plus simples tels des carrés ou des rectangles et des triangles, dont le calcul de l'air est développé dans une autre vidéo.